Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Héroïnes, opiacés, League of Legends, tabac, alcool, tout ce genre de choses, ont quelque chose en commun. Outre le plaisir ou la sensation de soulagement qu'ils procurent quand on les prend, sur le moment du moins, ils sont particulièrement addictifs. Je vous propose donc de voir dans cette vidéo les mécanismes de l'addiction et comment devient-on dépendant. Alors, avant de commencer réellement la vidéo, je souhaitais faire une toute petite parenthèse pour euh, bah déjà m'excuser de ne pas avoir pu sortir de vidéo depuis un petit moment. Euh, j'ai été en déplacement pendant quelques mois euh, sur Anceni, et avant ça, bah, j'ai eu euh, tout un déménagement, euh, changement d'appart euh, et tous les travaux à faire dedans. Ça prend un petit peu de temps. Donc... Bah effectivement, ça, ça, ça, ça, fait, ça, fait, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo, mais je vais, encore une fois, essayer de tout faire pour en sortir plus régulièrement. Je voulais quand même préciser aussi deux points. Le premier, c'est que la vidéo n'est pas là pour avoir un aspect moralisateur ou donneur de leçons. Euh, je fais pas de vidéo pour ça, clairement. Deuxièmement, je tiens à préciser qu'il s'agit d'un sujet complexe, hein, avec beaucoup de confusion possible avec la notion de dépendance, et que je suis pas à l'abri d'avoir mal interprété des sources. Mais prenant en source généralement des publications ou des sources sérieuses, que je vérifie quand même, je devrais relativement limiter le risque. Bref, histoire de changer, je vous propose de commencer par une petite définition tirée du site drogues.gouv.fr. D'un point de vue scientifique et médical, les addictions sont des pathologies cérébrales définies par une dépendance à une substance ou une activité avec des conséquences délétères. Voilà. Si je prends cette définition là, c'est bah, tout simplement parce qu'elle rejoint plusieurs autres, dont celle de l'Inserm. Bien Alors là on a déjà une petite base de travail hein, maintenant. Euh, je vous propose aussi une définition de la dépendance dans notre contexte, peut-être, tout simplement. Allez, zou Si je me fie au site de l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, la dixième révision de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, donc la CIM-10, définit la notion de dépendance comme un ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et psychologiques, dans lesquels l'utilisation d'une substance psychoactive spécifique ou d'une catégorie de substances entraîne un désintéressement progressif des activités. Voilà, vous allez me dire, je prends pas trop de risques sur les différences ou non hein, euh, entre une dépendance et euh, une addiction. Euh, bah non. Alors déjà, comment les professionnels vont savoir s'il y a ou non, bien sûr, des soupçons d'addiction euh, Pour cela, ils vont utiliser en fait une grille d'évaluation qui, qui existe, il hein, y en a plusieurs, dont par exemple le DSM-5. Une personne va être considérée comme souffrant d'une addiction quand elle présente ou a présenté dans les 12 derniers mois, au moins... 2 des 11 critères suivants. Alors là, je vais vous faire une petite liste, bien sûr. Je, je, je prends mon anti-sèche. Alors, besoin impérieux et irrépressible de consommer la substance ou de jouer, donc ce qui s'appelle le craving, perte de contrôle sur la quantité et le temps dédié à la prise de la substance ou au jeu. Les joueurs de LOL qui restent 5 heures en pensant avoir fait une partie, euh, voilà, clairement, il y a quelque chose de bizarre. Beaucoup de temps consacré à la recherche de la substance hein, ou au jeu, bien sûr. Évidemment, une augmentation de la tolérance aux produits addictifs. La présence, évidemment, d'un syndrome de sevrage, c'est-à-dire l'ensemble des symptômes euh, provoqués par l'arrêt brutal de la consommation donc euh, de la substance ou du jeu, toujours, bien sûr. Une incapacité à remplir des obligations importantes. Euh, voilà, ça, ça joue énormément, il hein, y a beaucoup de personnes qui... Qui, qui perdent un petit peu contact avec la réalité et qui sont incapables de, de prendre un engagement. Un usage même quand il y a un risque euh, physique, voilà, tout simplement, c'est se mettre en danger, hein, ça, ça peut paraître la base. Des problèmes personnels ou sociaux qui arrivent euh, et qui s'installent suite à cette prise de substance, ou au jeu, un désir persistant et des efforts pour diminuer les doses ou l'activité. Donc, euh, ça montre quand même une prise de conscience, hein, quelque part. Les activités autres qui vont être réduites par rapport à la consommation ou au jeu. Voilà, c'est réduire sa part de vie privée pour vraiment s'installer dans, euh, dans la dépendance. Et bien sûr, la poursuite de la consommation malgré les dégâts physiques ou psychologiques que cette consommation va apporter. Oui euh, je crois que je suis totalement addict au fromage, c'est grave. Gorgonzola, je t'aime. L'addiction va être qualifiée de faible si 2-3 critères sont satisfaits. Modéré pour 4 à 5 critères et bien sûr sévère pour 6 critères ou plus. Alors bien sûr pour qu'une euh, addiction se mette en place, hein, il va falloir rassembler plusieurs facteurs. Les facteurs de risque euh, purement liés aux produits. Euh, comme leur risque de dépendance, tout simplement, leur toxicité, avec les dommages aigus comme chroniques, euh, ou encore le statut social de la substance. Autre facteur, les facteurs liés à la personne ou facteurs individuels, euh, qui vont prendre en compte en fait la vulnérabilité ou la résistance de l'individu. Alors la génétique va rentrer en jeu, bien sûr, mais aussi le caractère de la personne, les troubles psychiatriques, des événements liés à la vie, ou encore l'âge euh, du début de la prise de la substance. Enfin, des facteurs environnementaux vont aussi peser dans la balance. Facteurs sociaux, âge, disponibilité des substances, ou tout simplement des facteurs environnementaux familiaux. Bon alors, on a vu un petit peu quel genre d'outils peuvent être utilisés pour un dépistage d'addiction, euh, et ce qui peut permettre à une dépendance de s'installer, ou non, bien sûr. Je vous propose du coup maintenant de voir l'aspect purement biologique. Youpi alors l'addiction va commencer avant tout par le plaisir. Le plaisir est une assez impressionnante plasticité de notre cerveau. Les mécanismes du plaisir tournent assez souvent autour de cette hormone appelée la dopamine, appelée aussi d'ailleurs hormone du plaisir, et ce n'est pas pour rien. La dopamine va jouer un très grand rôle dans le système de récompense de notre cerveau. Le cerveau va utiliser plusieurs circuits interconnectés pour gérer toute notre envie. Le circuit de récompense, de manger, de boire, de se reproduire, par exemple, euh, sont essentiels pour la survie d'un individu. Ces circuits vont utiliser la dopamine donc, pour gérer les connexions en fait, entre ces différents circuits ces différents neurones, surtout. Et pour information, donc, la dopamine va être libérée dans le cerveau dans une petite zone qu'on appelle le noyau acubens. Acubens. Acubens. Voilà. Il y a aussi une incidence au niveau du cortex préfrontal, c'est pas facile à dire ce truc là, c'est horrible, vital pour contrôler l'attention, la pensée, le comportement, et qui va entre autres permettre de planifier, de concentrer son attention, ou encore de raisonner de manière souple. Et du coup, le cerveau, il va s'adapter petit à petit, en modifiant sa plasticité synaptique, allant même jusqu'à modifier le souvenir de l'expérience, pour la rendre plus agréable qu'elle n'a été malheureusement un état négatif va aussi apparaître, augmentant ainsi la motivation à consommer. Pour simplifier, eh ben on peut dire qu'il y a à peu près trois étapes dans le processus de mise en place d'une dépendance. La première ça va être une prise de la drogue, tout simplement, une prise non pathologique mais une prise beaucoup plus récréative. La seconde va impliquer un usage avec une augmentation de la fréquence ou de la quantité. C'est une phase pathologique mais modérée, le comportement n'a pas encore de gros changements ça va être dans cette phase en fait que euh, bah, pourront apparaître ou ne pas apparaître justement les débuts de l'addiction. Et enfin la troisième phase qui est un état pathologique plus grave et où il y a perte de contrôle de la consommation et installation donc de la dépendance. Voilà je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je sais pas si elle est plus longue ou pas que d'habitude. Euh, je sais qu'elle a été beaucoup plus compliquée à écrire, bizarrement. J'espère que vous en saurez un petit peu plus sur l'addiction et sur son fonctionnement. Encore une fois, il s'agit d'une maladie et non d'un simple manque de motivation. J'insiste sur, sur ça, ce n'est pas un manque de motivation à arrêter la source de l'addiction. Voilà. Que ce soit le tabac, le jeu, l'alcool, l'héroïne, la cocaïne, le fromage, bon doux. Euh, non, ce n'est pas juste un manque de motivation. C'est une réelle maladie. Et bien sûr, évidemment, comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la pousser en les risées. Euh, évidemment, n'hésitez surtout pas non plus à la partager sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, Diaspora, Mastodon et tous les autres. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Ça m'aide à la faire vivre, ça va me redonner peut-être un petit coup de motivation de voir qu'il y a du monde toujours qui me suive et qu'il y a du monde qui attend d'autres vidéos. Et surtout, comme toujours, continuez à chercher à savoir pourquoi fonctionnent les choses et comment. Au revoir